Tout s'avale, tout se vaut. Tout ça tout s'amort Tout s'en va, ouais, c'est pas faux. Ça va, on sait pas trop. Montre dans tes belles dents, tu vas chiquer son père. Bien évidemment, Relâche ton sphincter. Montre dans ta belle plaque dentaire, baverage, t'en perds, tu bloques, ton terre, hein. Tu grognes, morts pas, tu cognes, peut-être pas, tu donnes, tu te casses, tournes sur place. Là, ça déconne et ça n'étonne pas. La faune dans la zone, mais qu'à la fois, la vanne est bonne et surclassée. 3 pas de côté, de pas de face, 15 km en moonwalk. Tu crois qu'il est bon bandit, calé du passe-passe, casse pas ta pipe faire la roue, fuck. Shoot, joue les pans sort les guns, joue les grands bandits, les gangsters, grognons, dis les tentes. Jouez les cons, les glattes, compte les cartes Vous sortirez grande, ça, vous m'en direz tant Et tout ça va, les tout se vaut Tout tous avant qu'on s'étouffe Tout ça mal, tout ça mort, Et tout son va, qu'on sait tout Tout s'en va, ouais c'est pas faux Et tout ça vient, on s'en fout Mais où ça va, on sait pas trop Et plus ça vient, plus c'est flou bon, Chiquette. quelle revendication qu'elle est belle et vite qu'elle Va toi, montre ta belle chic, quelle est chic Reste qu'on a toujours pas compris le sketch, Blabla Tombe les masques à la combat, les baskets Bonnet d'annabelle, belles années pour les casse-têtes Se font dans la masse au fond de la nasse à fond comme ils se font croire au don de la place Faites parle pas de l'acquis Ne parle pas de la guerre Ne demande pas ce qu'est acquis On n'a pas le choix de la faire On s'égare pas de loup S'imposera n'importe où Tout se vaut, tout tous avant qu'on s'étouffe. Tout ça mal, tout ça mort, et tout son fin qu'on sait tout. Tout s'en va, ouais, c'est pas faux. Tout ça vient, on s'en fout. Mais où ça va, on sait pas trop. Et plus ça vient, plus c'est flou. L'entend qu'il est temps, qu'il le tente, montre le temps que tant qu'il est temps, qu'il est temps, que notre garantie rentrait dans la carotide d'un rentier scandé. Phrase toute faite escomptées que cette fois tout pète et santé. Victoire toute prête et chantée, bandée, vantée, mentée, lentée La chute, mais le sol est loin. Mais autant tenter d'y aller, justement, sans les mains qu'on s'allie moins. Descente en pique pic pique au sol, l'esprit s'ouvre et voit. Ouais c'est sans les dents qu'on sourira Tout ça va et tout se vaut On Tous avant qu'on s'étouffe Tout ça mal et tout ça mort Et tout son qu'on sait tout Tout s'en va, ouais c'est pas faux Tout ça vient, on s'en fout Mais où ça va on sait pas trop Mais plus ça vient, plus c'est flou